Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va faire un petit test qui va nous permettre de voir comment la ruche ventile et cela nous permettra de visualiser si notre coussin isolant est trop chargé avant d'y mettre les abeilles. Pour ce petit test nous aurons besoin seulement de notre enfumoir bien allumé avec une bonne fumée pour bien visualiser. Dans un premier temps, si on enfume la ruche par le trou de vol, on va vite s'apercevoir que cette fumée va progressivement s'évacuer par les trous d'évacuation du toit. Cela nous montre, et c'est la preuve, qu'il y a bien une ventilation dans notre ruche. Et lorsque vous enfumez le trou de vol, vous allez voir que votre fumée est littéralement aspirée par ce trou. Vous n'avez pas beaucoup de fumée qui retourne vers vous. Cela signifie que votre ruche ventile correctement. Pour bien s'en rendre compte, on va pouvoir retirer le toit pour accéder à l'étage d'isolation. De là, on peut rapidement voir comment s'évacue cet air chaud. Ici, visualisé par la fumée. L'idée du coussin isolant, c'est simplement de ralentir cette vitesse de ventilation. Et ne vous inquiétez pas, si jamais la vitesse de ventilation est encore un peu trop forte pour les abeilles, elles pourront elles-mêmes ralentir cette ventilation, pas en propolisant la moustiquaire, qui va obstruer les trous et ainsi continuer à ralentir considérablement cette ventilation en fonction de leurs besoins. Imaginez les litres de nectar que les abeilles doivent faire sécher à l'intérieur de cette ruche. Cette ventilation va leur donner un avantage considérable pour les aider dans leurs tâches. J'aimerais partager un petit test où vous allez vite visualiser lorsque la ruche est complètement obstruée. Et on va voir que s'il n'y a pas de ventilation, la fumée a un tout autre comportement. Ici, pour ce test, j'ai fermé la ventilation par un sac KABA. J'ai juste rajouté l'étage d'isolation pour bien faire en sorte que la ruche soit hermétique. On enfume et on s'aperçoit très vite que la fumée fait demi-tour. Il n'y a qu'une très petite quantité qui est absorbée. J'enlève l'étanchéité. Et on remet l'étage d'isolation. On va vite s'apercevoir du changement de comportement de la fumée. Même si la fumée est légèrement poussée par notre enfumoir, on se rend bien compte qu'elle est aussi absorbée par le trou de vol de la ruche. Le résultat est sans appel. Imaginez une ruche sans ventilation. Le travail colossal que les abeilles doivent faire pour renvoyer cet air chaud qui pousse vers le haut, vers le trou de vol tout en bas. Elles doivent s'organiser afin de créer des courants d'air et évacuer ça vers le trou de vol tout en admettant d'autres abeilles qui doivent rentrer dans la ruche. Une vraie organisation très compliquée à mettre en place. Alors que juste avec un toit de ventilation, on permet aux ventileuses de beaucoup moins travailler et de se concentrer sur beaucoup d'autres tâches. Franchement, est-ce que toutes les ruches ne devraient pas avoir un toit comme ça Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Avec Bibi Organique